de stage, euh, qui avait comme euh, en jeu commun les approches participatives euh, dans des contextes d'incertitude et de controverse. Il euh, y avait donc deux aspects. Un aspect euh, où euh, j'ai commencé une revue de littérature sur euh, les services écosystémiques et les processus participatifs, l'emploi des processus participatifs euh, dans les études sur les services écosystémiques. Et un deuxième aspect qui était euh, de monter un projet de thèse mon titre c'est « la agriculture et apiculture dans un paysage agro-pastoral, une approche centrée sur les ressources florales ». Je vais commencer par euh, vous présenter la revue de littérature. Euh, je vais vous montrer pourquoi est-ce euh, on s'est posé la question euh, d'étudier les processus participatifs dans le cas des services écosystémiques, en particulier avec les incertitudes et les controverses qui sont liées à la notion de services écosystémiques. Euh, ensuite, vous présenter une approche qui permet de prendre en compte ces incertitudes et ces controverses et enfin la démarche de la revue de littérature. C'est une étude euh, qui a été commencée par euh, Cécile et Martine Antonin au CIRAD, euh, il y a un certain temps déjà, et à l'époque il n'y avait pas suffisamment de, de papiers euh, pour vraiment pouvoir mener la revue. Ah bien. Donc, je vous montrerai ça. Donc la notion de service écosystémique, c'est une notion qui naît dans les années, à la fin des années 70, entre les mains d'écologues, qui voient ça plutôt comme une métaphore au début que comme une notion scientifique à proprement parler, pour mettre en avant le fait qu'il y a des écosystèmes qui sont en cours de dégradation, et pour attirer l'attention du public dessus. Et puis ça a fini par prendre une valeur de, de concept scientifique, et ça s'est sorti aussi, à travers notamment les paiements pour services environnementaux, euh, du champ euh, scientifique pur, euh, ça a été appliqué, en, en, en, mis en politique. La définition de service écosystémique euh, la plus communément acceptée, c'est celle du Millennium Ecosystem Assessment, en 2005, euh, qui dit que euh, c'est les bénéfices que tirent les êtres humains des écosystèmes. Et donc il y a plusieurs euh, incertitudes et beaucoup de controverses autour euh, de cette notion et de son usage. Euh, qui ont été réunis euh, par un travail de Cécile et de Martine Antonin euh, en cinq euh, grands points, cinq grands types de controverses qui existent. La première, c'est les controverses euh, autour des faits, donc les controverses scientifiques. Euh, C'est-à-dire que ça, ça parle de fonctionnement des écosystèmes, ça tente de, de relier à la notion de service écosystémique euh, les écosystèmes au euh, le fonctionnement des écosystèmes au bien-être humain. Et bon, bah dans, le fonction, dans les études de fonctionnement des écosystèmes, on a toujours deux types d'incertitudes, qui sont euh, les incertitudes qui sont liées à la complexité euh, des phénomènes étudiés, et, et les autres incertitudes qui sont celles de, du manque de données scientifiques euh, sur les. La deuxième, euh, le deuxième point, c'est euh, les controverses autour du concept de service écosystémique lui-même, parce que la définition du Millennium écosystème assessment est très très large. En fait, elle peut être entendue de plein de manières possibles. Par exemple, les services écosystémiques, est-ce qu'ils sont produits par des, par des écosystèmes ou est-ce qu'ils sont produits par des êtres humains Les conséquences derrière dans la mise en politique, elles peuvent varier euh, beaucoup. Le point le plus controversé probablement, c'est le point de la valeur qu'on attribue aux, aux services écosystémiques et donc par extension aux écosystèmes. Euh, Ce n'est pas forcément acceptable et accepté par tout le monde et dans toutes les cultures euh, qu'on puisse donner une valeur anthropocentrée aux écosystèmes et aux services écosystémiques. Et même dans le cas où on décide d'attribuer une valeur aux services écosystémiques il y a plusieurs manières de le faire, euh, notamment la manière monétaire qui est euh, extrêmement présente avec Austranza, notamment, et différentes manières même euh, monétaires. Bon. Il y a ensuite, euh, comme ça touche à l'humain les services écosystémiques et au euh, et bien-être, il, il y a forcément des enjeux de sociaux qui sont derrière, dans un service écosystémique, il y a des personnes, et donc euh, les arbitrages entre services écosystémiques, c'est aussi des arbitrages entre différents bénéficiaires, par exemple service de services écosystémiques, et euh, l'étude de services écosystémiques, ça met en valeur certaines personnes plutôt que d'autres, euh, quand on considère que c'est des personnes qui produisent des services écosystémiques, entre autres choses que, que ça implique ce point-là, et enfin il y a euh, des controverses dans la mise en politique des services écosystémiques, euh, avec notamment les controverses qui sont associées euh, aux paiements pour services environnementaux et les conséquences que ça peut avoir en termes de rapport entre les pays euh, occidentaux et euh, les pays du sud par exemple, euh, de néocolonialisme etc. Euh, donc c'est un, une notion qui est difficile à prendre et Toutes les questions qu'on a abordées, elles peuvent, on ne peut pas y répondre euh, avec des techniques scientifiques euh, classiques, puisqu'il y a des enjeux sociaux derrière qui sont qui sont assez forts. Il y a des personnes pour euh, permettre la, la prise en compte des incertitudes dans les, dans les études, et pas à leur, euh, comment, pour ne pas s'affranchir de ces incertitudes et de ces controverses, mais pour vraiment les prendre en compte dans la construction des savoirs scientifiques, qui proposent des approches euh, qu'ils ont appelées de post euh, donc qui proposent la prise en compte des incertitudes, la prise en compte de la diversité épistémique, c'est-à-dire la diversité des points de vue qui peuvent exister euh, sur les notions. Euh, et il propose de faire ça en, en impliquant une communauté de pairs étendue dans la validation de la recherche, dans la construction euh, des questions scientifiques, et par les approches euh, participatives. Et c'est ce besoin euh, de prendre en compte les incertitudes, c'est ça qui nous a amené un peu à a formulé euh, cette question dans la, pour la revue littérature, qui est « Comment les études participatives sur les services écosystémiques prennent en compte les incertitudes, les diversités des valeurs et les enjeux sociaux inhérents au concept de services écosystémiques ?» Donc, euh, en fait, cette question, on peut aussi euh, dire comment est-ce que, est que les processus participatifs y permettent non pas euh, de réduire, mais de mieux prendre en considération les incertitudes et les controverses qui sont liées à cette notion de service écosystémique. Euh, Donc, on a décidé de faire ça en interrogeant euh, la base de données Web of Science. On allait chercher des articles scientifiques et ce qu'on cherchait dans les articles scientifiques, c'était euh, des cas d'études euh, pour analyser la manière, euh, pour analyser le, le protocole de ces cas d'études et la manière dont euh, les enjeux dont je vous ai parlé sont pris en compte. Donc euh, on a mis ces mots-clés euh, pour euh, donc écosystème service avec l'étoile pour pouvoir avoir les écosystèmes services et ensuite tout ça, ici on a mis un objectif pour participatif euh, ou délibératif ou collaboratif et euh, des mots-clés comme process, approach, etc. pour être retombé sur des articles euh, qui mettaient un, un cas d'étude en avant. Donc au 8 novembre 2019, on a sorti 421 articles de, euh, du Web of Science euh, que j'ai ensuite retrié. Sur R pour exclure les keywords plus qui, euh, qui sortent automatiquement, euh, enfin, qui sont générés par Web of Science et qui ne donnent pas forcément des résultats extrêmement pertinents, surtout avec des mots-clés comme service écosystémique. A partir de ces 308 euh, articles, j'ai relu les abstracts et j'en ai en exclu 180 de plus pour arriver à une base de données finale de 128 articles euh, qu'on relit maintenant. Alors, on, ce qu'on regarde, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le protocole. Ah, Ces articles ils ont été publiés euh, essentiellement à partir des années 2010. Donc vous voyez qu'en 2012, quand ma réflexion elle a commencé, il n'y avait plus grand-chose. Et aujourd'hui, on a plus grand nombre. Pour 2019, euh, donc c'est sous-estimé puisque la base de données, euh, je l'ai sortie en, en novembre. Il y en a quelques-uns qui sont sortis depuis. Il euh, y a deux revues principales dans lesquelles on trouve, euh, on trouve ces articles. C'est Ecosystem Services, ça paraît logique, et Ecologian Society, euh, qui se partagent à L2 à peu près un quart de tous les articles. Après les autres, c'est des, euh, des revues euh, soit pluridisciplinaires, enfin donc en France on parle de pluridisciplinaire soit extrêmement situées. Euh, donc comment est-ce qu'on a fait ces analyses euh, comment est-ce qu'on commence ces analyses, on lit le protocole et on euh, se pose plusieurs questions euh, sur ce protocole. Une question est-ce que le concept est débattu, l'usage du concept de service écosystémique, qui sélectionne les services écosystémiques, est-ce qu'il y a des discussions collectives, hein, ce genre de. On regarde en fait comment est-ce que le protocole prend en compte, il y a les controverses que je vous ai présentées tout à l'heure. Euh, pour chaque question, on a plusieurs modalités, 3 à 4 par question, en tout on a 25 modalités. Euh, donc voilà, la base de données, elle se présente comme ça avec, euh... enfin, j'ai fait un truc clicable. Et l'idée, c'est de répartir, euh, c'est à partir de ces huit questions, euh, d'obtenir une espèce de typologie euh, des différentes manières de mettre en place un processus participatif dans les études sur les services écosystémiques, euh, pour voir quel type d'études, selon quels objectifs, etc., euh, prennent en compte quel type d'incertitude. Donc euh, on en est là, pour le moment j'ai effectivement revu 13 papiers, euh, dont 4 que j'ai exclus, euh, il faut aussi attendre d'avoir des contre-lectures euh, des, des papiers euh, euh, que commencé pour voir si jamais le, comment, si jamais le protocole fonctionne bien, si les questions sont suffisamment claires, etc. Ça c'est un processus qu'on a commencé avec, euh, avec des auteurs euh, de Belgique et, et d'Écosse aussi. Euh, donc Je vais vous présenter le projet de thèse euh, dans lequel on s'en sait, Continuer l'agriculture et l'apiculture dans un paysage agro-pastoral. Euh, une approche plus fondée sur les ressources euh, florales. C'est quelque chose qui n'est pas sans lien avec euh, ce que je viens de vous présenter parce que la construction des paysages euh, agro-pastoraux en montagne, c'est. Euh, comment Mais, c'est quelque chose qui est, euh, qui est aussi sujet à controverse et qui est aussi sujet à beaucoup d'incertitudes. Euh, donc c'est des constructions euh, anthropiques, ces paysages, mais euh, leur genèse et leur maintien, leurs conditions de maintien ne sont pas toujours très très bien compris. Euh, sont... Il y a beaucoup de représentations euh, qui sont projetées sur ces... sur ces paysages, beaucoup de jeux d'acteurs et de pouvoirs. La thèse de Clémence Moreau, donc la précédente thèse de Cécile, dans le parc national des Cévennes, il a permis de montrer un peu euh, tous ces enjeux à travers le jeu sécolo à travers tout le travail qu'elle a mis en place en amont. Donc euh, les paysages, les paysages agro-past... Donc moi je vais retourner aussi dans le parc national des Cévennes, travailler sur ces paysages agro-pastoraux, qui sont des paysages qui sont construits par l'agriculture et par les agriculteurs, mais qui sont aussi des paysages qu'on peut appeler multifonctionnels, c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'activités d'intérêt. qui... Qui se surimposent sur, sur ces paysages construits par l'agriculture, notamment le tourisme, et moi je vais m'intéresser à l'apiculture. Euh, alors pourquoi l'apiculture C'est un cas intéressant parce que les apiculteurs, c'est des agriculteurs qui n'ont pas de foncier. Donc ils dépendent complètement euh, des euh, autres agriculteurs, euh, notamment les éleveurs, dans ces, ces coins-là, pour, euh, pour la production de leurs ressources et euh, leur ressource elle est exploitée à une échelle qui n'est pas forcément celle de l'exploitation agricole classique. Et ce phénomène-là, il est encore amplifié par euh, des pratiques comme la transhumance. Euh, l'agriculture, elle est souvent pointée comme responsable des difficultés actuelles de l'apiculture. Et nous, on a décidé de prendre la question en l'autre sens, c'est-à-dire que l'agriculture, on peut aussi voir qu'elle produit. Beaucoup de ressources pour l'apiculture ici, c'est la production de miel en 2018 en Occitanie. On voit entre le colza, le tournesol, le châtaignier et la lavande, qu'il y a 50% de la production de miel en Occitanie qui s'est faite explicitement sur des cultures. Donc euh, on, on peut se demander dans quelle mesure l'agriculture est effectivement une source de ressources florales. Cette question a été posée en pleine notamment. Ici je vous présente les travaux de Fabrice Riquier. Euh, il a regardé les quantités de pollen ramenées euh, aux ruchers ici et euh, les euh, quantités de nectar présents dans les ruches en fonction de la période de l'année. Et euh, en grisé, vous avez les périodes de, de floraison du colza et du tournesol. Et donc euh, ce qu'on constate, c'est euh, qu'effectivement, euh, on a des périodes. Euh, d'abondance de ressources qui correspondent aux périodes de floraison des, des plantes cultivées. Mais on a aussi des périodes qui sont des périodes plus critiques, des périodes de disette, qui sont des périodes de creux, qui sont des périodes difficiles à gérer en apiculture, euh, voilà. et qui sont, qui sont présentes par l'absence de Bah, la, la faible disponibilité des ressources. Euh... Bon bref, il n'y a plus de ressources. <rire> et donc l'agriculture, elle peut être aussi tenue responsable comme, euh, pour, pour cette absence de ressources, puisqu'il n'y a rien qui est planté entre le tournesol et le colza, etc. Cette problématique des disettes elle est, elle est intéressante, mais elle n'est pas transposable telle qu'elle dans les paysages agro-pastoraux, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes euh, agricoles. Mais elle existe. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain là, et on nous en parle euh, de ces périodes-là aussi euh, en sérieux. Ces... Un autre point qui est intéressant à aborder, c'est les interactions entre apiculteurs et agriculteurs. On connaît un peu les interactions entre apiculture et agriculture, et ici, un, un graphe qui montre toutes les études qui ont été publiées sur les menaces euh, qui pèsent sur les abeilles. Et, euh, donc tout ce qui est, et on se rend compte que tout ce qui est en lien avec l'agriculture, c'est de plus en plus étudié. Si sur la période 89-92 et la période 2013-2016, ce qui est en lien avec l'agriculture, c'est les ressources et la perte d'habitat et, et l'exposition aux pesticides. Euh, mais par contre, sur les interactions entre les apiculteurs et les agriculteurs, euh, sur les conflits, sur euh, la, la gestion de ces problèmes-là, on a très, très peu de choses. On a très très peu de littérature, donc c'était quelque chose qui, était, euh, qui nous semble intéressant à, à aborder. Donc euh, euh, bon, par rapport à ces différentes choses que je vous ai présentées euh, de la littérature, on s'est dit qu'on allait s'intéresser spécifiquement à cette problématique de disette qui Une problématique intéressante parce que euh, ben, les processus qui sont derrière sont encore très peu explorés, donc il y a une forme d'incertitude scientifique. Dans la... Donc il faut mesurer la, la disponibilité des ressources. Mais. Euh... Euh, et ça se passe dans un cadre d'interdépendance forte entre les agriculteurs et les apiculteurs, ce que je vous, dis, ce que je vous disais tout à l'heure, les apiculteurs qui sont les agriculteurs sans foncier. Euh, et donc avec des jeux d'acteurs de, qui sont intéressants, avec une diversité de représentations euh, sur les paysages. Bon. Euh, sur les mêmes paysages qui sont producteurs pour les uns de ressources et pour les autres euh, de, de disettes, euh, qui est aussi intéressante à étudier, donc dans, dans quel cadre est-ce que euh, les acteurs peuvent communiquer euh, sur ces... avec ces différences de représentation sur un paysage. Donc on a... Par rapport à cette problématique, on va poser différentes questions de, questions de recherche. Euh, donc, Ça va partir un peu de l'analyse du système agraire euh, qui est présent sur le, sur le terrain d'étude. Quels agriculteurs mettent en place quels modèles d'exploitation Quelles sont leurs, leurs contraintes Quelles sont leurs marges de manœuvre Et qu'est-ce qu que c'est les, les, les conséquences de la mise en place de ces, différentes, de ces différents modèles d'exploitation sur euh, la disponibilité des ressources florales à différentes échelles à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du paysage. Et donc l'influence de ça directement sur les apiculteurs. Et donc comment apiculteurs et agriculteurs gèrent euh, ces questions-là, par des conflits, des collaborations. Euh, ce travail, euh, je ne vais pas le mener euh, tout seul. Et il y a un collègue euh, de l'INRA d'Avignon euh, qui a commencé un travail, lui, sur. Euh, donc c'est les flèches en rouge. Moi je travaille sur euh, les questions que j'ai représentées en vert. Donc lui il travaille sur euh, notamment euh, l'organisation des apiculteurs entre eux pour la gestion de la ressource. Puisque est-ce que ça devient quelque chose de compétitif euh, et après sur les histoires d'interaction euh, entre abeilles domestiques et abeilles sauvages dans le cadre d'un parc national, le parc national de Cévennes, euh, et tout ça dans un, dans un contexte global euh, d'incertitude forte aussi, avec les changements climatiques, la euh, de euh, Donc ces questions-là, je les ai résumées ici, il y en a quatre principales, les impacts des différents types d'exploitation sur la répartition spatiale et temporelle des ressources florales pour l'agriculture, en euh, les intérêts, contraintes et marges de manœuvre des agriculteurs et des agricultrices euh, pour mettre en place des pratiques favorables à l'apiculture, les tensions et collaborations existantes entre apiculteurs et agriculteurs, et en lien avec les ressources florales et les innovations qui peuvent émerger éventuellement d'un processus de concertation pour concilier les intérêts des apiculteurs et des agriculteurs pour aborder ces questions ce qui est prévu c'est d'abord une analyse des données existantes à, à partir des relevés euh, du parc national des Cébelles, de faire une cartographie, euh, de la, une cartographie phénologique donc de la disponibilité euh, des ressources florales euh, en fonction de l'année, une identification euh, des périodes de disette et euh, mettre en lien euh, cette phénologie avec euh, les, les modes d'exploitation euh, agricoles. Donc ça, ça va être couplé, ce que je viens de dire, avec une analyse de système agraire. Euh, donc ça, on espère le faire en, euh, commencer euh, dans la première année de la thèse euh, et dans la deuxième partie de la première année avec euh, éventuellement euh, l'accueil d'un stagiaire de de l'Agro-Paris du parcours d'Ev. Pour, pour mettre en lien euh, système agraire et euh, phénologie euh, végétale. Ensuite, pour explorer la question euh, des relations entre agriculteurs et apiculteurs, euh, je vais faire des entretiens et de l'observation participante, euh, et qui sera fondée sur une méthode de traque à l'innovation, c'est-à-dire que je vais chercher, euh, pas tant à décrire un, à un système euh, euh, général, euh, majoritaire, mais plutôt à rechercher des, euh, des, des cas particuliers d'interaction entre apiculteurs entre apiculteur et agriculteurs, et les conséquences sur euh, les exploitations, les conséquences sur les ressources disponibles pour l'apiculture. Enfin, si jamais le terrain le permet, on mettra en place une mobilisation d'accompagnement euh, qui permettra d'aborder la question de comment est-ce qu'un processus participatif peut permettre euh, des innovations euh, dans le système que je vous ai décrit. Euh, voilà, donc la suite c'est le 14 mai avec la réponse sur euh, mon contrat doctoral bon, merci de votre attention, et si vous avez des questions voilà, c'est bon <rire>